Bonjour, Christelle Méniel, postulante pour la région Est. Euh, bah, J'étais très motivée euh, de rejoindre le groupement et encore plus aujourd'hui. Euh, je retiens énormément d'expériences de, très concrètes euh, donc, euh, du terrain. Et tous ces petits conseils, je vais essayer de pouvoir euh, bah, les, les intégrer dans, dans la marche euh, qui, dans laquelle je m'engage aujourd'hui. Vous avez aimé Merci. Oh oui, énormément. Bon, alors ça va. <rire> Merci beaucoup.